Votre 12e maison, ainsi que Mars qui est déjà là aussi, euh, des énergies qui favorisent la créativité, l'imagination et la générosité, mais aussi favorisent les réactions impulsives et la tendance et la préférence de l'isolement. Et c'est correct. On doit donner à son corps et esprit ce que dont ils ont besoin. Vous pourriez aussi être impulsif au niveau de vos dépenses. Alors, soyez attentifs. Lundi PM, mardi et mercredi euh, pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans le Sagittaire, dans votre signe. Une très belle énergie vous protège dans votre signe. Euh, par contre, maintenant, Mercure fait un carré avec Neptune. Alors, toujours vérifiez très bien avant de vous engager. À part ça, une belle énergie vous habitera et votre vitalité sera en éveil. Un beau magnétisme personnel et votre confiance en vous vous ouvriront des portes. Personne ne peut résister votre charme et vous serez dangereusement convaincant. Profitez de cette période pour séduire vos rencontres, vos négociations et vos discussions les plus cruciales.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 qui vous revient soudain. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Euh, je vous remercie à l'avance d'aimer, de commenter et de partager aussi, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.